Tu as déjà lu Je suis là. Quoi encore, j'attends de le lire, c'est pour Noël. Ah bah ouais, ça un être de Noël. Mais du coup, ça parle de quoi Tu sais pas Peut-être de toi. Mais du coup, tu l'as acheté pourquoi Mais bah, c'est pas de moi, es fan de moi. Non, ça non, c'est une boule gentille. pour moi. sert Ça me coûte, à voir. le, ça. Soleil, le, soleil, le soleil, les à enterrer les cœurs, les cœurs d'amour. La L'amour Noël. la famille, c'est important. Sauve-toi. Eh ben ça dépend. Dans de mes bons jours, je peux être gentil. Dans mes mauvais jours, je suis diloque, hein, qu'est-ce qu'on fait. J'avais toujours vu sortie encore. Mais toi t'es pas de l'enfant sage aussi. Par exemple, chapitre 26, ben tradition familiale. Tradition familiale. Tu as c'est mon Tu veux que je t'achète des lunettes hein ah, C'est pour ça qu'il me dessine tout seul avec des lunettes. C'est peut-être pour ça. Je crois que c'est pour ça. C'est pour ça que t'offres pas les bons cadeaux, tu dis pas les bonnes listes. Ma oui, c'est tout ça, maman enculé. J'ai affronté tout ça, tout seul. seul, seul. J'ai mal partout, je suis mort, donc là, je l'ai eu, je vous le laisse, je vous le laisse. J'allais me pioter, je suis mort là, c'est fini pour moi, c'est fini, j'en ai marre. Non mais passe son temps à Espagne, je vous jure, Mais du coup je vais y ouvrir là si je l'ai trouvé. Alors soi-disant monsieur a fait tout le boulot, ben, on va voir si tout le boulot mérite récompense, hein, parce que tout le travail mérite récompense. Euh, Vous-même vous savez que il ne suffit pas juste de traverser la route pour trouver des bonnes cartes. Alors on commence avec une petite ultra, croque caché de la vengeance, mais ça c'est normal, il y a beaucoup d'ultra là-dedans. Un couribé. Si je mets un petit courrier pourquoi quoi. Destrait des chevaliers floraux. Une magicienne, c'est Daphana. Une petite carte Retour d'elle. Du coup, une petite secrète. Un hein, retour d'elle, voilà. Euh, qui, qui est une une, une secrète assez commune qui colle pas beaucoup. Mais, mais c'est pas grave, ces boosters-là, ça reste les meilleurs. Pourquoi ça reste les meilleurs parce qu'il y a des petits au dessus. C'est vous, c'est vous de ceux-là qui likez, qui, qui met ces vidéos. Faut continuer sinon, alors on va fermer la chaîne, ça continue, je vais me retrouver au chômage. Je voulais que l'année prochaine, le père Noël, il arrive Alors avec le truc pour l'emploi. Ouais, je pense pas. Donc, abonnez-vous, mettez des likes, je vous aime, bisous, tendresse, chocolat et booster. Ben voilà, je vais me finir bouquin, mais t'es bien sympa, merci pour tout. Hein. Bah ben de rien hein Moi ouais, je vais aller à mon usine chercher mes lunettes, puis je reviens demain, voilà. J'espère que tout va bien aller pour vous en attendant. Allez, bonne journée Bye bye Père Noël